Bonjour. Euh, déjà vous dire qu'on est très heureux de revenir au TGP pour jouer notre prochaine création, qui est tout un programme. C'est la tendresse, euh, qu'on a eu la chance de jouer en mai dernier, euh, au moment où les théâtres ont enfin réouvert leurs portes. Que désobéir, c'était l'histoire de quatre femmes, euh, quatre jeunes femmes issues d'immigration qui euh, était, on pourrait dire, dans une forme d'obligation au mensonge, ou en tout cas qui devait désobéir pour pouvoir se réinventer et euh, dépasser certaines injonctions euh, voilà, imposées par la tradition, le familial, la société. Et que cette fois on a eu envie d'interroger euh, les hommes, euh, les jeunes hommes. Euh, dans la tendresse, ils ont 25 ans environ. Euh, ils sont issus de, de classes sociales différentes, de milieux différents, de, de religions différentes. Ils ont aussi des pratiques différentes artistiques. Euh, certains viennent de l'opéra, des danseurs classiques, il y a des danseurs de pop, de break, il y a des acteurs bien sûr. Et euh, avec eux on s'est interrogé sur euh, ce que c'était que le masculin, la, la virilité, euh, sur la construction du patriarcat à travers les siècles. Sur euh, cet héritage, Et quel, quel héritage ils avaient eu, quel père, mais aussi euh, plus largement, quelles attendent de la communauté, de la société, quels quel stéréotypes ou quels archétypes avaient pu les, les façonner, parfois de façon même inconsciente, avaient pu coloniser leur imaginaire, euh, comment certaines injonctions contradictoires pesaient sur eux. Euh, L'injonction, voilà la réussite sociale, professionnelle, à l'argent, à la force. Mmh. On a interrogé les, les hommes dans le lien aux hommes, dans la tribu des hommes, euh, comment la compétition pouvait continuer à être très présente parfois, euh, comment ça pouvait être difficile peut-être de se connecter avec sa fragilité, sa faiblesse, l'aveu de sa faiblesse, euh, sa vulnérabilité. Mmh. On a aussi questionné le lien aux femmes, mmh. cet autre clan. Et dans l'intimité, dans la question du désir, de, de la sexualité, de comment voilà, cette génération après qui, qui, qui s'est construite avec un mouvement aussi important que MeToo euh, était forcément déplacée dans un questionnement peut-être à, à la conquête, au consentement à l'autre. Et, et quel modèle ils avaient envie d'être, d'incarner euh, Quel était l'idéal Puisqu'il y avait un nouvel homme. Alors quand je dis ça, je, je tiens à préciser que ce n'est pas un spectacle militant qu'on a envie de faire. Euh, on n'a pas une réponse à donner, mais plutôt des questionnements euh, qu'on voudrait partager avec vous. Et que c'est un spectacle plutôt ludique. Euh, je crois que le fait qu'on qu ait travaillé beaucoup avec eux sur leur intimité, avec euh, euh, les auteurs, euh, où on les a questionnés vraiment sur euh, des endroits d'aveu, de confidence, de paradoxes, euh, ça apporte pas mal d'humour. Et comme la danse est aussi très présente, euh, euh, on pense que ça va être un spectacle très aussi, euh, euh, comment je pourrais dire, euh, dynamique, généreux. Enfin, on l'espère, en tout cas, on fait tout pour. Et puis, on espère aussi que vous serez là, nombreux, et euh, qu'on pourra partager ce moment avec vous.